Bonjour, je suis ici au petit port de Puerto de la Cruz. Donc on a une magnifique journée aujourd'hui, ensoleillée. J'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous. Peut-être que vous êtes en vacances ou peut-être pas. Il faut savoir que, où que vous soyez, vous avez toujours la possibilité, lorsque vous faites du trading, de trouver un moment pour vous connecter, soit même avec votre smartphone, votre portable ou une tablette, voir les opportunités et gagner de l'argent en quelques minutes. Donc c'est toujours possible de faire ça très rapidement, surtout si on applique une méthode de trading rapide, comme la méthode de scalping, qui est celle que je privilégie. Donc depuis des années, j'ai cherché la meilleure méthode et euh, j'ai vu que pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est vraiment trader à très court terme qui vous donnera les meilleurs résultats. Donc c'est une méthode euh, facile à apprendre. Vous avez des liens ici vers mes formations et vous pourrez vous y mettre d'abord sur un compte de démonstration sans prendre aucun risque et puis apprendre petit à petit, apprendre de l'assurance. Je viens de terminer ma, ma formation 2.0, je suis en train de mettre en ligne les dernières vidéos. Donc tous mes étudiants qui ont souscrit à la formation 1.0 reçoivent cette formation gratuitement. Donc c'est un cadeau que je leur fais. Donc euh, j'essaye toujours d'apporter un maximum de mes connaissances et de mes recherches à mes étudiants de manière à ce qu'eux aussi arrivent à pouvoir gagner de l'argent en bourse à, avec une méthode facile à apprendre et euh, pour arriver à de bons résultats très rapidement. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par la bourse, que vous souhaitez apprendre à gagner de l'argent de cette manière-là, eh bien c'est peut-être l'occasion de faire cela. Et vous pourrez, euh, soit en vacances, soit chez vous euh, en fin de journée ou en début de journée, profiter donc, euh, des possibilités que vous offre la Bourse pour gagner de l'argent de cette manière-là. Et arriver peut-être un jour à une euh, liberté financière qui vous permettra vraiment de choisir ce que vous voulez faire dans la vie. Euh, peut-être euh, ne plus travailler qu'à mi-temps ou peut-être carrément euh, laisser tomber votre boulot et aller vivre où vous le souhaitez. Donc euh, c'est ce que je vous souhaite, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous retrouver très rapidement dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à en faire d'autres. Partagez-la également et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, abonnez-vous ici. Nous sommes actuellement 5000 abonnés à cette chaîne YouTube. Euh, Abonnez-vous ici, vous vous inscrivez ici, vous cliquez sur la petite cloche. De cette manière-là, vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà. Passez une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.